Merci d'avoir répondu au sondage que j'ai posté sur la communauté. Donc, vous avez choisi l'avenir du NOM, donc le nouvel ordre mondial. On va regarder ça. Alors, sachez qu'il euh, y a la question du temps qui, qui est importante, puisque le NOM a un agenda... Euh, qui va jusqu'en 2030. Alors il faut le savoir, on est en 2022, donc ça veut dire en fait que pour répondre à, sur euh, à la question de l'avenir du, du nom, si vous voulez, il faut considérer la période entre maintenant et 2030. Hein, C'est cette période de temps là qui est importante et sur laquelle on doit regarder si le nom va parvenir à ses fins ou non. Sachant que on peut très bien gagner pardon, une bataille, mais que la guerre n'est pas forcément finie. D'accord Bon, donc il faut avoir ça à l'esprit évidemment. D'ailleurs, regardez ce qui se retrouve. Ce qui se retourne, c'est le fardeau à porter. Hein bon. Et c'est aussi la nécessité de prendre du recul. Donc ça veut dire que on ne peut pas raisonner à court terme. Hein donc c'est toute la difficulté. Hein bon. Alors, on va dire donc à long terme. Ah, il y a une carte encore qui s'est retournée, hein attendez. Ouais. Donc ça, c'est perturbation mais éclaircie, ok ça veut dire qu'il y a effectivement des nuages qui arrivent, donc des problèmes, mais qu'il peut y avoir une éclaircie après. Bon. Alors, je reprends. Donc, euh, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Donc, on va regarder. Hein. Si, oui, donc s'il va gagner à long terme, voilà, c'est ça. Donc là, on a ju Pardon, la justice avec ici l'as de coupe. Normalement, c'est une nouvelle relation, ça, donc là, justice et as de coupe. Donc on va nous annoncer quelque chose. C'est comme un nouveau départ un peu. Bon, pour l'instant je ne sais pas trop. Ok, alors. Le nom va-t-il gagner à la fin Ou bon. pas On va regarder. On va les mettre au milieu, hein. Alors, ils ont de l'argent, ça c'est vrai, c'est vrai. Ils sont euh, ensemble, c'est-à-dire, ça c'est les associations, normalement c'est les couples, mais enfin là, on peut considérer que c'est les sociétés euh, secrètes, si vous voulez. Ils sont là. Ici, il y a comme la réalisation des vœux. En plus, vous avez vu, il y a une petite abeille. Donc ça, c'est les questions de pic-pic qui sont importantes pour eux. Ici, c'est la récolte. En plus, il y a les moutons, bon, et au milieu, il y a une mauvaise nouvelle. Alors, on va essayer de recouvrir un peu. Donc, on dirait bien qu'il y a déjà des choses qui vont se réaliser en ce qui les concerne. Ben oui, on... c'est vrai qu'on le sait, hein. il y a 60% de la population qui, euh, voilà, les petites abeilles, les, les petits aiguillons. Donc, c'est vrai qu'ils ont déjà réussi quelque chose. Euh, ça, c'est un fait, hein. donc euh, bon, il faut l'accepter. Alors, après, est-ce qu'ils vont réussir Alors, sur la mauvaise nouvelle, est-ce qu'ils vont réussir à leur, à leur action future Là, ça, pour moi, ça peut être Bill, hein, parce que c'est quelqu'un qui est très riche. Hein. Bon, alors, il n'y en a qu'un. Hein. Enfin, il n'y a, a peut-être pas qu'un, mais enfin, le plus connu, c'est Bill, quoi. Bon, lui, il est en train de regarder du côté des aiguillons, hein, enfin, des, des petites abeilles, hein, d'accord Alors, attention. Alors, mauvaise nouvelle ici... Il y a des choses qui vont encore... Euh, ça, c'est des voyages. Il y a des choses... Alors, la lune qui sont cachées, qui vont avancer. OK. Et là, il y a une déception. D'accord. Bon, Donc, ça, c'est bien. Donc, là, déjà, une déception pour le nom. Maintenant, parce que j'ai tendance à voir euh, chronologiquement, si vous voulez. D'accord Bon, Donc, il y a une bataille qu'ils peuvent perdre. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire que là, ils en ont remporté une avec, euh, vous savez, euh, Albert, hein, labour, hein, dans l'autre sens, vous changez, hein, labour, vous inversez, s'il vous plaît. d'accord Donc le patron de Pfi, bon, bah, là, il a engrangé, vous avez le, le petit écureuil, donc il a fait effectivement sa récolte. Hein. Je ne sais pas combien de milliards, hein, j'en sais rien, mais enfin, ce qui est sûr. D'ailleurs, ça peut être lui aussi, hein, c'est vrai, en tout cas, c'est un homme riche. Bon, on peut dire que c'est Bill ou Albert, hein. de toute façon, ils sont à mettre dans le même sac. Mais euh, donc là, il y a succès dans un premier temps. Mais alors après, il y a déception. Bon, on va regarder. Donc ça c'est bien. Donc là, on... normalement c'est un voyage ou un déménagement, donc je dirais qu'il y a quelque chose qui bouge, qui est mis encore, euh, qui est mis en avant, mais il y a des choses qu'ils ne veulent pas voir. Donc ça c'est bien, Ce que j'ai sur le nom. Ah, alors ça c'est la guerre. Donc là il y a des choses qui, dont ils n'ont pas tenu compte. C'est un peu comme une impasse, parce qu'il y a des décisions, des décisions qui ne vont pas être bien prises, ou plutôt des mauvaises décisions qui vont être prises, si vous voulez, dans ce sens-là. Et ça concerne la guerre. Ça, ça peut être Vlad qui s'oppose à lui, euh, en partie. Hein. Ouais. Donc ça, c'est encore les nouvelles. Ouais, ça va vraiment... Vous euh, voyez, on est encore dans les épées, donc c'est encore la guerre. On va y avoir droit, hein. on va y avoir droit. Hein. Alors, à la fin, il y a une surprise ou des choses inattendues. Il y a encore l'argent, décidément. Ah oui, parce que l'argent, évidemment, oui. Ben, l'argent, oui, nouveau système en place, c'est sûr, ça arrive. Ouais, pour l'instant, euh, c'est plutôt bon pour eux. Ok, Encore un homme qui intervient. Ouais. Il y a toujours des questions d'argent dans cette histoire. C'est l'argent, l'argent, l'argent. C'est euh, l'impératrice. Là, il y a une femme qui arrive. Ah, Qu'est-ce que je vous sors Il va y avoir quand même des gens qui vont s'opposer à leur action, Alors, ça peut être aussi une femme ou les peuples, je ne sais pas exactement, des gens qui vont se renseigner, qui vont étudier, qui vont analyser, et du coup ça va rendre à mon avis leur action plus difficile, le réveil des gens si vous voulez, en tout cas une partie de la population. Mais ils vont quand même continuer. Hein. J'ai toujours des, des cavaliers, ou plutôt des chevaliers. Donc c'est le mouvement. Hein. Donc ils vont continuer, ils vont continuer. Il y a de la résistance, mais ils continuent. Voilà, vous voyez Là, on est devant un bateau. Donc en fait, ils continuent les phases de leur plan. Bien qu'ils ont affaire à des antagonismes, c'est vrai. Mais ce qu'ils veulent, vous voyez, c'est le gouvernement mondial. Hein. Il, il est là. Ouais. Ben, le problème, c'est qu'il y a des gens, des nations des, euh, qui s'associent hein, pour, euh, pour faire ce gouvernement mondial. Hein. faut pas croire. Hein, ils sont nombreux euh, en haut lieu, on va dire. En, non, on fait partie du peuple, donc on n'a pas vraiment de pouvoir. Euh, ou alors, il faudrait qu'il y ait des millions de personnes qui qui, euh, qui, qui s'associent entre elles et pas que quelques dizaines de milliers. Hein. Il faudrait qu'il y ait un, un soulèvement mais général pour que les choses changent. Sinon, on n'a pas le pouvoir. On a perdu le pouvoir. On s'est laissé prendre le pouvoir. Donc, euh, venez pas me dire qu'on a le pouvoir. Actuellement, on ne l'a pas. Point. Ce n'est pas la peine de discuter là-dessus. Mais le pouvoir, on pourrait le reprendre s'il y avait encore une fois une coalition, une cohésion nationale. Parce que eux, ils l'ont, si vous voulez. On le voit bien ici. Hein, ils ont leur société, donc ils sont solidaires entre eux. Alors même s'ils peuvent se, se disputer euh, plus ou moins, mais ils ont quand même le même, le même but. Et le but, c'est le gouvernement au niveau du monde. On voit bien ici. Hein Et les amoureux, c'est euh, les associations, quoi. Donc il va y avoir de la bagarre, une, ça va être une lutte, hein. une lutte sans merci, et il va y avoir vraiment des histoires d'équilibre, hein. il y a un camp qui peut l'emporter, et puis après c'est l'autre camp, c est, c est, euh... là c'est les institutions, ou alors quelqu'un de sage, qui peut arriver dans l'histoire c'est quelqu'un de malhonnête. Bon, on va refaire un coup de dixit parce que, vous voyez, là, j'essaie de voir sur les huit prochaines années. Et moi, ce que ça me dit, c'est que euh, ce n'est pas, pas fini. La lutte n'est pas terminée. De toute façon, tant qu'ils ne seront pas tous arrêtés, euh, ça continuera. Il faut bien comprendre que ces gens-là, ils ont les, le pouvoir politique. Ils sont au plus haut niveau. Ils sont dans la justice. Ils sont donc euh, au niveau politique. Ils sont dans les surtout dans les questions financières. Ils ont l'argent. Voilà, donc euh, bon, et ils sont évidemment dans les questions médicales aussi à hein, haut niveau. Donc ça fait des adversaires qui sont rudes, hein, qui sont puissants. Alors on va regarder un petit peu. Ah justement, regardez, j'ai les sorcières là qui sont. Ouais. Avec le gâteau à, à gagner, bah oui, c'est le, le monde. Ça c'est le gouvernement mondial. Ouais, là c'est le serpent qu'on laisse sortir. Là, c'est l'aspiration à la liberté, et ça c'est les sorcières, ouais. donc c'est un peu tout. Ouais. On va regarder un peu. Alors, est-ce que, en fait, est-ce que l'homme va gagner En gros, c'est ça, hein, l'avenir du nom, c'est est-ce qu'ils vont réussir à mettre le, leur gouvernance mondiale en, alors, euh, en route. Bon, ça, ils l'ont fait, mais euh, est-ce qu'ils vont réussir à l'établir Ah, j'ai encore une carte qui s'est retournée, ça c'est le ça c'est Lucifer, hein, d'accord C'est Satan. Vous voyez bien ici, vous avez, pardon, le serpent, ça se cassait la figure, c'est pas grave, et vous avez le, les cornes, avec quelque chose qui a été volé. Bon, donc on est bien dans les histoires de Lucifer, hein, donc on est bien dans le thème, hein, vous savez tout ça, de toute façon, combat spirituel, oui, alors entre Dieu et le diable, hein, d'accord, c'est ça le combat spirituel, et vous avez l'Europe qui intervient. Ou le monde, hein, parce que l'Europe, on peut considérer que c'est les, les étoiles ici. Mais le reste, vous voyez, il y a le monde. Hein, c'est les autres chapeaux, là. Il y a le, la mort, ici. Ouais, bon. On est dans le thème. Alors, on va essayer d'y rester. Alors, nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'ils vont gagner finalement. Hein, D'accord On a un shérif ici. Et, pardon, excusez-moi. On a une statue euh, maléfique. Donc, on a bien des gens qui se battent. Contre, vous voyez, les monstres, c'est les trucs des enfers, ça. Hein ouais, donc il y a, y, a, y a de la résistance, hein d'accord Il y a de la résistance. Mais bon, on va regarder si la résistance va réussir. Alors, pardon, je ne voulais pas prendre cette carte-là. Bon ben, va la, On va la prendre parce qu'elle a voulu sortir. Alors, est-ce que le nom au bout des 8 ans, hein d'accord est-ce qu'ils vont réussir à mettre leur gouvernance mondiale Donc, on ne va pas trop faire dans le détail. En tout cas, je vais essayer, parce qu'en 8 ans, il peut s'en passer des choses. Hein. Vous avez déjà vu tout ce qui s'est passé en 2 ans. C'est extraordinaire. Hein. Qui aurait cru ça Personne. Personne. Alors, vous voyez, on ressort encore. Bon, voilà, vous les sortir, OK Donc ça, c'est vraiment le, le Satan, d'accord On le voit bien, hein le crocodile, le, voilà. Satanique. Alors, ici, on a. Alors, c'est amusant parce que c'est juste à côté. C'est là, c'est euh, la spiritualité. Ok. Là, bah ça, ça peut être nous, justement. On est sur le fil ici. Il ne faut pas qu'on se casse la figure. On a peur. On a des choses qui, qui vont réussir. Donc, là, il va falloir regarder. C'est une cible qui est atteinte. Et là, là, par contre, c'est pas bon parce que là, c'est. Euh... Alors, si c'est nous, hein, j'en sais rien. Mais si c'est nous, on est ligotés. Donc, on va voir qui c'est. Ça peut être le nom aussi, hein. Ok, alors, est-ce que je peux avoir des informations Donc, le nom, il est certainement là, c'est sûr. Là, ce serait plutôt nous, en tout cas, les gens qui sont sages, les gens qui ont la foi, les gens qui sont croyants. Pour ça, ça peut être la population en général. On va voir ce qui réussit ici et là. Alors, bon, bah ils ont les moyens, vous voyez ils vont mettre en place ou en œuvre, ils ont des outils de travail, donc mettre en place en œuvre des, des moyens. Hein, ils ont les outils. Bon, ils sont armés. Ouais, ils ont les moyens, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, donc c'est sûr. Alors, nous, vous voyez ici, on va se battre. Donc, on va vraiment résister. C'est nous là. C'est nous qui brandissons les choses stop. Donc, on ne veut pas. On veut pas perdre nos libertés, quoi qu'on les a déjà perdues. Mais enfin, bon, on ne veut pas tout perdre non plus. Hein. On ne veut pas perdre plus que ce qu'on a perdu. Et on voudrait bien, on aimerait bien récupérer ce qu'on ce qu a perdu. Alors, ici, il y a une situation difficile, mais il y a une porte qui s'ouvre. Bon, ok. Là, ah oui, alors ça, c'est embêtant parce que ça, c'est numérique. Mais ça, vous savez, c'est la peur. Hein. On gouverne par la peur. On gouverne les gens par la faim et par la peur. Bon. Par les jeux aussi, si vous voulez. Bon. Mais là, je dirais que les gens qui ont peur, eh bien, euh, ils vont foncer vers le virtuel. Donc, ça, ça peut être les histoires de passe numérique qui est là. Donc, ça, ça va se faire. J'en suis à 100% sûre. Ils vont le faire. Ici, euh, ça, c'est par contre embêtant parce que ça, c'est le nom, justement. Ah, ils, vont, ils vont quand même réussir des choses. On va regarder. Et là. Euh, ben là, je ne sais pas. <rire> C'est une carte qui peut s'interpréter de tellement de façons que là, je ne sais pas. Donc, on va falloir qu'on recouvre. Je ne sais pas qui est-ce qui est là. Bon, le nom va atteindre certainement l'instauration des choses numériques. Que ce soit euh, l'euro le, numérique ou peut-être le métaverse. Il y a des choses comme ça. On va regarder. On va recouvrir chaque. Sachant, encore une fois, que j'essaie de voir dans les huit ans. OK Je ne peux pas faire année par année. c'est pas possible. Là, je veux savoir s'ils si vont réussir. Alors, bon, vous voyez, les, le premier outil, la première chose qu'ils vont mettre en œuvre, c'est la disparition de l'argent. L'argent, hop, qui va dans les flammes. Donc, c'est ce que je vous ai dit dix euh, mille fois. Enfin, à gère, comme d'habitude, mais enfin, je vous ai dit que d'ici le printemps 2023, il y aurait une grande révolution financière avec la disparition de l'argent. Et certainement, le fait qu'on allait y perdre. Parce qu'ils euh, ont tellement imprimé d'argent que l'argent ne vaut plus rien. Vous voyez bien, l'euro se casse la figure. Mais alors, euh, vraiment bien, hein. Donc, l'argent ne va plus avoir de valeur. C'est pour ça que vous avez les flammes. Bon. Donc, là, c'est eux qui sont derrière tout ça. C'est vraiment un des outils qui va être utilisé pour la gouvernance mondiale. En tout cas, c'est vraiment dans leur plan. Ici, c'est nous. Euh, alors là, par contre, je, je ne sais pas si c'est nous qui allons nous battre contre, justement, l'intelligence artificielle. Ah, ça pourrait être ça. Hein. Oui, je pense que c'est ça. On va aller se battre justement pour l'instauration de tout ce qui est numérique. Ouais, un petit peu ce qui se passe au, au Canada. Je vous en ai parlé dans la, la vidéo précédente. Alors attention ici parce qu'on a une porte qui s'ouvre, mais il y a une tromperie derrière. Donc il faudra qu'on aille voir. Ici, bon bah c'est les gens qui sont bêtes. Hein. C'est les ânes. Alors, les ânes, excusez-moi, j'adore les ânes. En plus, je, je suis contribué encore à, à, au sauvetage d'ânes et de leurs ânons. Voilà. Donc, j'adore ces animaux-là. Mais là, l'âne, c'est... Euh, avec la cravate et tout, c'est des gens qui sont bêtes, quoi. Donc, les gens stupides vont se ruer vers le virtuel. Bon. Bienvenue dans le métaverse. OK. Ici, on a... Euh, on a une flamme. Alors, ils vont souffler sur la flamme. Donc là, il y a des choses qui vont réussir. Je pense que c'est les choses qui sont en relation avec la guerre, là. Un bâtiment en feu. Donc là, c'est plutôt là où ils vont réussir, au niveau de la guerre. Ouais, ça a l'air. Hein. Et là, alors là, par contre, ce n'est pas bon. Parce que parce que là, c'est la fin de notre civilisation, là. Mais ça, on ne le sait pas. Donc dans ces cas-là, cette carte-là pourrait s'interpréter en ce sens qu'il y a encore des choses qui sont cachées, qui sont sous l'eau, vous voyez, et en fait je crois que c'est ça, il y a déjà des choses qui sont prévues là, ils ont, ils ont déjà l'argent, voilà, l'argent, là c'est la lumière, donc ils y voient clair, hein, sous l'eau, il y a des textes de loi, il y a des outils, il y a des... encore les textes de loi ici, parce que c'est les livres, les connaissances, Ouais. donc là à mon avis, ils vont encore préparer des choses cachées, c'est sous l'eau, Donc on ne le sait pas, pour euh, détruire la, la société euh, que l'on connaît. Et malheureusement, moi, je pense qu'on est là aussi. Hein. Attention. Bon, après, je vous dis ce que je, ce que je vois. Après, ça plaît, ça ne plaît pas à moi. Je, ça m'est égal. Sachant qu'en astrologie, de toute façon, euh, j'ai mon opinion. Alors. Okay. Alors ici. Ouais. Alors, ça, c'est un truc qui tombe. Oui, pardon. Je ne sais jamais dans quel sens la, la mettre, cette carte-là. Elle est difficile. En fait, c'est un livre qui tombe des rayons. Donc, c'est bien un, un truc qui va nous tomber dessus, on va dire. Et c'est bien financier. Donc, ça, c'est la mise en place d'un nouveau système. Hein. C'est clair. Vous voyez, parce que ça, c'est un peu les lois. Enfin, c'est des propositions. Euh, bon. Donc, ils vont mettre en place un nouveau système financier. Oui. Ici. Donc, ça, c'est nous. Euh, on va essayer justement de combattre le numérique grâce au côté spirituel, ou, à, ou grâce à notre intelligence. D'accord Ici, il y a la question de temps ou de fatalité. Alors là, il va falloir qu'on aille regarder ce que c'est. Parce que c'est une porte qui s'ouvre. Mais attention, il y a une tromperie derrière. Le numérique, ben oui. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ça va être en relation avec la guerre, ça. Et en fait, ils vont servir de conflit pour euh, pour les questions numériques hein. ça c'est la surveillance générale euh, voilà c'est le traçage c'est tout ça moi j'ai l'impression que c'est ça il y a des gens qui vont foncer là dedans parce qu'ils vont avoir peur bon ici alors je sais pas trop ce que c'est cette histoire de violon ou de plume On a des choses qui vont être actées on va dire et là alors il y en a qui vont essayer de partir ou de fuir j'avais déjà sorti dans une autre vidéo c'est-à-dire il y en a qui vont certainement quitter euh, la France pour essayer de partir au loin euh, du fait de la tempête. Vous voyez, avec la famille ici, le, le petit. Euh, je ne sais pas ce que c'est comme oiseau d'ailleurs. Enfin, peu importe. Ça peut être un pigeon, enfin, j'en sais rien. <rire> en tout cas, on va dire un oiseau, voilà, les gens qui vont partir, mais loin. Très loin. Parce qu'ils s'aperçoivent que la vie ne sera plus jamais celle euh, qu'ils ont connue. Bon. Alors, ça ne dit pas s'ils si, euh, vont gagner, je sais bien. Alors, est-ce que le nom va gagner en tout cas, au niveau financier, ouais, ils vont gagner des trucs. Ils, ils vont réussir. Ils vont mettre en place vraiment un nouveau système. Je vois pas comment on pourrait s'y opposer. Hein. Ce n'est pas nous qui faisons les lois, que je sache. Bon. C'est embêtant parce que. Enfin, ouais. Je n'ai pas envie d'épiloguer sur le sujet. C'est embêtant, point. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose que l'on a en vue déjà. Et on est prêt de l'atteindre. C'est vraiment... Il ne manque pas grand-chose, quoi. Donc, c'est vraiment là. Hein. Pour moi, c'est d'ici 2023. Bon. Ici, euh, c'est un peu la coalition de toutes les classes de la société. Même si ce sont des enfants, c'est pas très grave. Là, il y a des gens vraiment qui vont se regrouper. Donc, ça, c'est bien. Ouais, ben bah, bah, là, on a la destruction. Hein. Ouais. Là, c'est le serpent qui mange la ville. Bof. Toujours les questions de fuite. Alors, ça, ça peut être le métaverse, les gens qui fuient justement dans ce, dans ce, ce métavers. Ça fait vraiment penser au métavers parce que vous voyez, c'est vraiment le numérique. Donc on se réfugie dans le virtuel. C'est un peu ça. Hein. Bon. Et là, alors là, il y a une coupure au niveau du spirituel. Quelqu'un qui arrive pour arrêter tout ça. On va regarder. Et là, bon bah là c'est simplement la fuite. Alors, je n'ai pas la victoire, je n'ai pas la défaite. Je dirais qu'ils vont réussir au niveau financier et au niveau de la destruction de la société, oui. Après, il faut voir ce qui va être mis en place. Hein. Et au niveau, très certainement, du numérique. Pour moi, ils vont réussir ça. Il va y avoir, ceci dit, des oppositions. Mais est-ce que le nom va réussir au niveau de la gouvernance mondiale Je n'ai pas la réponse. Hein. On va regarder ici ce que c'est. Là, il y a encore des choses secrètes hein, qu'on ne dit pas. Et là, là c'est bien parce que c'est un épanouissement spirituel ici. Ok. Il y a des, des hommes euh, d'église ou en tout cas euh, de foi ou de, de croyants, vous voyez, ici, qui vont vouloir arrêter les choses. C'est marrant parce que là, c'est vraiment, vraiment le spirituel, hein. Ouais, les enfants en danger. Toujours pareil. Hein Et ça, c'était la porte ouverte sur une tromperie avec une fatalité une destruction. Des choses que l'on ne nous dit pas. Les enfants en danger. C'est incroyable. C'est vraiment les enfants. Ce sont eux qui sont au cœur de tout. Mal entourés, les enfants. Très mal entourés. De toute façon, ils ont tout détruit au niveau des écoles, de l'éducation, euh, des valeurs morales... Euh... Il y a de ça. Hein. Ah oui. Ah mais ça, je sais ce que c'est. Alors, le religieux qui veut faire une coupure. L'épanouissement. Hein, ça, c'est très beau, ça. Les, les lotus. Et les connaissances cachées. Ça, c'est la Bible. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. C'est la Bible. Ça vient de sortir Ici. Alors pourquoi la Bible bah Parce qu'on parle d'Apocalypse, donc si on parle d'Apocalypse, on parle de la Bible. Hein. Et puis si on parle de la Bible, on parle de l'Antéchrist. Et si on parle de l'Antéchrist, on parle de nouvel ordre mondial, de la gouvernance mondiale, puisque c'est marqué dans la Bible, si vous ne saviez pas. La Bible dit qu'il y aura un gouvernement mondial, mais qu'il y aura quelqu'un qui viendra pour les détruire. Et je crois que c'est ça. Donc en fait, il n'y a que Dieu qui a la solution. Vous hein, voyez bien que c'est même pas le spirituel, là, c'est une robe de moine. Là. Donc là, on est dans les questions de chrétienté. Hein. Donc c'est Dieu qui, ré, qui résoudra le problème. Ouais. Si vous en doutiez. Ce n'est pas nous. C'est Dieu qui a la réponse. Bon, les croyants le savent. Hein. Les croyants le savent. Bon, alors. Donc du coup, la gouvernance. On va la mettre où On va la mettre là. Et nous, on va nous mettre ici. Ouais, ça va vraiment passer par les questions de communication, de médias. Il va y avoir aussi beaucoup de propas. Hein. plus loin d'eux. D'accord Donc ça, ils vont s'en servir. Tant que les, les médias, de toute façon, leur appartiennent, on pourra rien faire. Là, c'est les déceptions par rapport à ce qui a été annoncé. Ouais. Attention, les faux prophètes. Ça, fait, ça me vient comme ça, à moi. C'est les faux prophètes, là. Et ici, vous avez là. Voilà, vous l'avez. Ça, c'est la gouvernance mondiale. Ça, c'est la gouvernance mondiale. Elle est là. Hein. Vous avez quelqu'un qui doit être aux commandes parce qu'il ne doit y avoir qu'une personne. Et vous avez la terre. Bon. Et vous avez aussi, ici, les questions de temps. Donc, la gouvernance mondiale, elle est là. Elle est encore là. Hein Vous avez encore les histoires de planètes. Avec les histoires aussi d'explosion de lave, d'argent, enfin d'or. Hum, C'est pas bon tout ça. Alors, ensuite... Il y a de la lumière qui va être faite. Ben oui, puisque, évidemment, euh, on sait ce qui se passe. On va le voir. Et on va le savoir. Ça, c'est un projet. Et ça, c'est des. Un peu, c'est les pays. Vous avez le lion, ça peut être l'Angleterre. Ça, ça peut être plutôt l'Asie. Ça, ça peut être l'Europe. C'est comme si on était surveillé, mais au niveau du céleste. C'est un peu comme si on faisait n'importe quoi. Les nations font n'importe quoi, vous voyez. Et en fait, il y a, a quelqu'un qui regarde dans le ciel. Ouais, mais ça peut être aussi là. Hein. On est observé par le céleste, donc le divin, si vous voulez. Ouais. Mais euh, le nouvel ordre. Moi, je ne vois pas qui. Je vois pas qui. Qu qu ra... Enfin, comment dire un plan il ya beau il ya tellement de manipulation si vous voulez qu'ils peuvent faire croire aux gens ce qu'ils veulent moi c'est ce que c'est ce que me vient hein. donc est ce qu'ils vont réussir là c'est bien ça c'est des questions de foi et ça c'est mondial d'accord donc, le gouvernement mondial, le monde, ici, là, l'espace. Et là, j'ai les questions de spiritualité et de fusion. De fusion. Ça, je pense que c'est nous. Hein. Pour moi, c'est la, la carte de la foi. Mais c'est caché. Oh là là, c'est compliqué, ce tirage. Ah oui, d'accord. En fait, je sais ce que c'est. C'est le jeu nous dit d'aller chercher, euh, comment dire c'est le, ce est, est le déluge, le déluge, vous savez avec Noé, c'est vrai, hein euh, le déluge c'est pas euh, des choses euh, qui n'ont pas existé, le déluge a eu lieu, c'est pour ça que c'est englouti. Donc là on a une catastrophe par l'eau, et dans la Bible il devrait y avoir une catastrophe par le feu, et ça je vous l'avais déjà dit dans un autre tirage, un vieux tirage, vous avez dit que le nom serait détruit par le feu. Ça, je me souviens très bien. Donc là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'on nous dit ce qui, ce qui est arrivé ici par l'eau se reproduira. Alors là, il y a les questions de foi. Donc, on nous dit d'y croire aussi. Il faut y croire. Il faut avoir la foi. Et vous l'avez encore ici. Les signes célestes. Ça veut dire aussi que, par rapport à la gouvernance mondiale, on aura des signes dans l'espace. Des signes astrologiques ou astronomiques. Mais que nous, à ce moment-là, vous voyez, on aura déjà perdu pas mal de choses. Hein. Pourtant, il faudra garder la foi. Et vous l'avez ici et vous l'avez là. Donc, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'ils vont arriver à leur fin, petit à petit, malgré notre résistance, parce qu'il y, y a des faux prophètes. Ouais, ça c'est un peu ça. On nous, on nous promet des belles choses. Ouais, mais le problème c'est que... On ne veut pas affronter nos peurs. On refuse de voir la réalité en face. Les faux prophètes, ouais. En fait, les faux prophètes, c'est aussi quelque part de la propa plus loin -gande, hein. Bon, alors ça veut dire quoi tout ça Ça veut dire qu'il ne faut pas croire les faux prophètes qui vont vous annoncer que tout va bien aller et tout et tout. Ce problème, c'est qu'on n'est pas capable d'affronter la réalité. On est comme des enfants ici. On a peur d'aller dans la cave. On a peur du noir. On a peur des ténèbres. Et finalement, ça nous rend... Comment dire Dans le déni. Voilà. Donc, je peux vous le dire. Hein. Donc Moi, je vois effectivement la gouvernance mondiale. Ça va se faire. Mais... Donc, attention aux faux prophètes qui vont, vous, qui vont vous dire que tout va bien aller. Parce que là, il y a déception Et vous voyez, en fait, ici, ce sont des voix qui parlent et qui se moquent. Donc, ça veut dire que les gens qui font des canalisations, ben, en fait, ils entendent des gens, des voix. Mais ces voix-là ne sont pas du tout, comment dire, euh, positives. C'est de la manipulation aussi, tout ça. Je dis, hein, manipulation là, manipulation là. Ce qui va arriver pour moi... C'est que la destruction du homme ne se fera pas par nous. Elle se fera ici. C'est Dieu qui va intervenir. C'est dans la Bible, hein. je vous encourage à lire la Bible. Hein. Il faut la lire, tout est dedans. Dedans, on a l'apocalypse, donc on a effectivement la gouvernance mondiale. On a le métaverse dedans. On a le, le, le chiffre de la bête dont on nous rebasse les oreilles. Mais alors personne ne sait ce que ça veut dire. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir l'antéchrist qui va arriver, que je n'ai pas sorti, mais qui, qui est attendu, si vous voulez, et qui va mettre en place la fameuse truc sous la peau. Hein, vous voyez, la PUCE. Hein et si vous n'avez pas cette chose sous la peau, eh bien, vous ne pourrez pas accéder. Alors, certainement au métaverse, ou en tout cas, il y aura un système comme ça purement numérique, et dans lequel vous pourrez acheter et vendre. On l'a vu avec le pass. Hein. Vous vous souvenez, hein, c'est pas si loin quand même. Vous vous souvenez, il y avait certains magasins dans lesquels on ne pouvait pas entrer. Bon Là, ça va être à un autre niveau. C'est-à-dire, ça va être vraiment mondial, global. Ça va être le tout numérique dans lequel vous devrez... Euh, avoir un avatar, ce qu'on appelle un avatar ou une identité numérique, pour y accéder et pour certainement faire des transactions. Moi, je vois ça comme ça. Mais si vous n'avez pas le, le code ou la, la PICE, vous ne pourrez pas y entrer. Donc, vous ne pourrez rien acheter, rien vendre. Voilà. C'est ça que je vois. Et c'est ce qui est dit dans la Bible. Et les gens qui refuseront ce système et qui refuseront de se soumettre à, à celui qui va gouverner, euh, voilà, ici, le monde, donc l'antéchrist, eh bien, seront éliminés, tout simplement. Mais ceux qui seront sauvés, ce seront les croyants, à mon avis. Il y a une protection ici, hein. la flamme de la foi, je vous dis, hein. il faut croire. Voilà, donc soyez rassurés parce que les croyants seront sauvés, c'est aussi dans la Bible. Bon, maintenant, si vous ne croyez pas, bah, faites ce que vous voulez. C'est votre choix. Hein. Moi, j'ai fait mon choix depuis, euh, depuis très très longtemps, puisque je suis croyante depuis euh, que je suis toute petite, puisque j'ai vu la Vierge quand j'étais toute petite. Je vous en ai pas parlé parce que c'est très personnel, mais je l'ai vue et elle m'a dit que Dieu existait et qu'il fallait que je croie en lui. Point. Voilà. C'est mon expérience personnelle. Si ça peut aider certains, j'ai aucune raison de vous mentir. De toute façon, je ne suis pas une menteuse. Hein. Je dis la vérité, sauf quand ça peut faire du mal à quelqu'un. Si quelqu'un me demande si sa nouvelle coiffure est réussie et puis que c'est un désastre, je vais avoir tendance à dire « Mais oui, oui, ça te va très bien. » Bon, voilà. <rire> c'est des genres de petits mensonges que je fais. Mais sinon, j'ai vraiment tendance à dire la vérité. Enfin, tendance. Non, je dis la vérité. Et aussi dans mes cartes. Donc moi, je, je le vois aussi en astrologie. Donc je vous préviens, hein, d'accord Il y aura certainement des tremblements de terre, parce que là, on va avoir une conjonction... Euh, énorme entre deux planètes qui vont donner un gros gros gros une grosse destruction un gros tremblement de terre euh, on aura aussi des explosions certainement hein, d'ici euh, 2029 2030 mais avant ça euh, donc on aura l'instauration d'une homme, oui mais avant ça les gens qui croient ne seront plus là je vous encourage à aller à la Bible alors qu'est-ce qui va se passer pour nous les croyants qui avons la foi et qui croyons en Jésus-Christ et en Dieu, c'est important. Donc, on est là. Eh bien, nous, on va être emportés ailleurs. Hein c'est la fameuse passage à la 5D dont on nous parle. Et en fait, ils n'ont pas compris de quoi ils parlent, ces personnes-là. Le passage à la 5D, c'est pas ça. En fait, c'est une espèce de, de portail, si vous voulez, qui va s'ouvrir. Et nous, les croyants, on va pouvoir passer par là. Mais uniquement les gens qui croient. Les autres, ils passeront pas. Ils restent heureux. Voilà. Donc là, on a encore des choses... Que on va apprendre donc ça alors ça c'est bien parce que ça c'est internet c'est aussi les connaissances donc il y a des gens qui vont à mon avis euh, peut-être un suite peut-être à, à ma vidéo qui vont faire des recherches et qui vont dialoguer à ce sujet donc ça c'est très bien donc tous nous on sera à l'abri du besoin vous voyez la sonnerie qui vient de sortir. <rire> Ça, c'est un signe. Hein je l'ai dit, on va voir. Je j'ai dit, nous, on sera à l'abri du besoin. On va venir nous chercher. Vous voyez Le petit ourson avec le parapluie et la lumière. Il va venir chercher l'autre personne. Et il va l'emmener ailleurs. Donc, on sera plus là. Donc, je vous résume. Le, le nom va gagner. Oui, alors pas tout de suite. Hein, il y aura des batailles remportées, des batailles perdues. À la fin, ils auront ce qu'ils veulent. Bon, c'est là. Et c'est là. Bon. L'autre, il va arriver là. Le, le Lucifer, l'Antichrist le, et tout. Bon. Euh, mais nous on sera plus là. Il vaut mieux, parce que une fois que lui sera au pouvoir, c'est foutu. C'est-à-dire que ceux qui refuseront d'avoir son, son truc sous la peau, ils seront éliminés d'office, hein. c'est-à-dire qu'ils seront emportés dans des camps et ils seront éliminés. Et ceux qui accepteront, eh ben, ils accepteront. Donc euh, de toute façon, ils seront perdus parce qu'ils se sont, ils seront soumis à, à celui que, que je viens d'évoquer. Mais encore une fois, les croyants, nous, on ne vivra pas ça. On sera emporté avant. J'insiste. Donc c'est pour ça, s'il vous plaît, priez, ayez la foi, euh, faites confiance à Jésus et faites confiance à Dieu. Ce n'est pas les, les euh, comment les appelle Les galactiques qui vont vous sauver, parce que eux, c'est du fake. Et ça, malheureusement, je m'en suis aperçue un peu, un peu après, un peu tard. Voilà, j'avais oublié ma foi finalement, qui est pourtant toujours là. Mais j'avais oublié de regarder dans la Bible, ces choses faites, ce n'est pas les galactiques qui vont nous sauver. Les galactiques, en fait, ce sont les anges déchus euh, qui soutiennent euh, Lucifer. Voilà. Donc, ce sont des démons. Donc, ne leur faites pas confiance. Hein. Ils savent plein de choses. Ils ont la technologie. Euh, et donc, ils manipulent les humains pour les détourner. Vous voyez Si vous croyez aux galactiques, vous ne croyez plus en Jésus. Si vous croyez aux galactiques, vous ne croyez pas que vous serez sauvés par Dieu. Vous voyez la, la, la manipulation Si vous croyez que vous êtes vous-même Dieu, ben vous êtes dans l'arrogance. On n'est pas des dieux. On est En fait, on a été créé par Dieu, donc on est sur Terre et on a des choses à vivre. Et moi, je le vois en astrologie puisque je suis capable de voir les événements passés. Bon, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y avait bien des choses qui étaient inscrites. Hein. Donc, on est là pour évoluer, on est là pour aller vers la spiritualité, mais la vraie spiritualité. Donc, je vous encourage vraiment à prendre votre Bible. Je vais vous mettre des liens sous la vidéo si ça vous intéresse. Si vous préférez croire euh, au faux prophète euh, qui était annoncé dans la Bible, je ne peux rien pour vous. Vous subirez euh, ma foi, votre destin. Mais moi, je considère que j'ai rempli ma mission parce que je vous ai prévenu. Voilà, je vous le dis en toute sincérité, en toute gentillesse. Donc, priez et faites confiance au Sauveur. Parce que c'est le Sauveur qui va... Venir euh, détruire le nom. L'antéchrist. On ne peut pas le faire, donc on n'a pas, pas ce qu'il faut. Voilà. Les gens, les gens qui ne croiront pas dans le Sauveur, ben voilà. Ils seront là. Ils seront, euh, ils seront ici. Et ça, alors ça, ça peut être l'antéchrist d'ailleurs, qui va régner, vous voyez, le, le, le, le Dieu de pierre, là, la, la dureté. Vous voyez, il est là en fait. Je viens de le sortir. Donc il est attendu et il va régner. voyez donc oui, il va arriver. Mais il ne faudra pas être là. Hein. Et là, ben là, ça va, ça va mal aller, là, après. Hein. Une fois qu'il est là, c'est foutu, quoi. Mais nous, ben, voyez, nous, on sera dans les étoiles, donc on n'y sera plus. On sera parti. voyez, on est parti. Donc, on ne le verra pas. Voilà, donc c'était euh, la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, encore une fois, un combat qui n'est pas fini, qui se terminera vers 2029, certainement 2030, euh, où là, euh, il y aura des conséquences terribles. Pour lui, l'Antéchrist ici qui sera détruit, c'est sûr. Euh, je, je le sais, je l'ai vu. Enfin bref, je n'ai aucun doute à ce sujet. Mais nous, de toute façon, ben on sera, on sera déjà loin. Et ceux qui vont rester, euh, ils vont vraiment le regretter. Hein. Regardez, il y, y a toutes les photos des gens là. Toutes les personnes qui sont parties, il reste que les photos. Ah, j'espère que j'en fais partie. Moi, je n'ai pas du tout envie de rester quand l'autre, il va arriver. Je peux vous dire. Hein. Parce que sinon, euh, moi, je serai dans les camps. Hein. Je ne vais certainement pas aller adorer celui-là et accepter qu'on mette un truc sous la, la peau. Je me connais. Hein, je resterai jusqu'au bout. Donc, ce sera la mort pour moi. Bon, bah, c'est tout. Bon, voilà. Mais j'espère que je serai partie avant. Et ceux qui vont rester, vous voyez, c'est comme dans... Euh, si vous avez vu euh, euh, Avengers... Euh, oui, c'est bien. Bah Oui, j'aime bien Avengers. Voilà. Si, si vous avez vu Avengers, vous vous rappelez à la fin, il y a la moitié de, de la population qui disparaît. Bon, ben, il reste que les, les souvenirs. Bon, ben, ça va être ça. Donc là, les gens, ils sont partis. Et ceux qui vont rester, vous ben, sont, voyez, ils sont courbés. Donc, euh, ils vont être dans le dénuement, dans la solitude. Et ils vont vraiment, vraiment souffrir. Donc, en fait, ceux euh, qui vont euh, croire en Galactique, alors... Regardez, donc là oui, ils vont essayer, et regardez, voilà, c'est ça. Ils, ils, vont, ils, vont ils, vont, ils vont y croire, ils vont y croire, ils vont se dire oui, oui, on va y arriver, on va y arriver, regardez ce que c'est que ça. Et ça, c'est les gens qui vont croire, les fameux galactiques, vous voyez, vous avez une soucoupe volante, elle est bien cette carte-là. Vous connaissez l'histoire de Pinocchio quand il était allé sur l'île des plaisirs avec ses petits copains? Hein et en fait, donc ils sont bien amusés. Vous voyez, il y, a, il y a plein, plein, plein de gens qui viennent voir la soucoupe. Ça, c'est les galactiques. Hein et à la fin, ils sont retrouvés transformés en ânes. Donc, euh, ils ont perdu leur humanité. Et ça, c'est les galactiques. Hein. Moi, j'en suis persuadée. Hein. Donc, attention aux faux prophètes. Hein. Ne tombez pas dans leur piège de New Age et tout. C'est du fake. Les gens sont de bonne foi, ceux qui font les canalisations. Mais ils ont oublié la vraie foi. La vraie foi. Il faut vraiment avoir la foi. On n'en a qu'un de sauveur Il est dans la Bible. Et toutes les prophéties de la Bible se sont réalisées. Et celle de l'Apocalypse, bah, c'est la Bible aussi. Hein. Et Jésus-Christ, bah, il est mort sur la croix. Hein. On a suffisamment d'historiens qui en ont témoigné, qui l'ont écrit. C'est pas du fake. Hein. Jésus, il a vraiment existé. Il nous a sauvés. Simplement, il a été mis aux oubliettes. Voilà. Avec ces histoires de New Age et tout. C'est grave quand même. Hein. Vous savez, toutes les églises qui sont brûlées, c'est pas pour rien. Les chrétiens qui sont tués, c'est pas pour rien. Hein. Il y a un but délibéré d'éloigner les hommes de la foi chrétienne donc en leur faisant peur, en brûlant les églises en tuant les chrétiens et en leur inventant des jolies fables les faux prophètes et mais la conséquence ce sera ça, c'est pas eux qui vont venir nous sauver ok, j'espère que mon message est passé, je vous fais la bise et puis je vous dis à bientôt, au revoir